5 C'est bon, salut monde, on se trouve pour une nouvelle vidéo, on est avec Erreur sur Unlisted. Bonjour J'ai pété deux tanks, oh dans la minute où je filmais pas. Oh. T'inquiète pas, j'en repèterai en fait. <rire> ah t'as déjà 450 jouer. de score, moi j'ai 67. Oh là là là là. Ah ouais j'ai déjà pété deux tanks. Alors, dans ce coin, j'aime bien ce spot là, moi. C'est trop bien d'avoir plein de vision, de prendre un coup et je suis même pas mort. <rire> T'imagines les persos qui ont tous ce bonus les, les gens qui ont des équipes avec tous ce bonus voilà, On va se mettre des munes. Après, sur les snipers, c'est pas possible de l'avoir, mais... Pas sur les snipers de base, en tout cas. Ok. Euh, ouais oh, mais il y 3 niveaux de snipers, si je dis pas de bêtises. A mon avis, le niveau 3 il Ouais, d'ailleurs, les frappes super là ouais. que pour les soldats radio, c'est juste des soldats radio avec des level up. Hein. C'est pas des soldats radio 2 ou 3. Les soldats 2 ou 3, leur seul avantage, c'est d'avoir un peu plus de, de trucs. Ok. Que, là. Là, ils ont pas plus le même bonus par défaut aussi. Ouais. Tank là-bas. Ah, y'a du monde dans le point. Ah, presque ah ouais, donc. ça ou ça À ah, cette entrée là. J'en ai eu trois. Il y a trois. un temps aussi que j'ai ping, mais je pense que ça suffit. Ah oui. Ah dommage, j'ai pas mon anti, mon anti chat. mon anti-chap. Ça sent la partie qu'on va gagner sans trop d'efforts. Hein. Ouais. Sans vouloir trop me prendre ça. tout heureuse. à l'heure. Ou alors je me fais poutrer en attaque en perdant tous les soldats en général. Il y a un sniper bien loin. Je vais le déloger. Ils sont pleins dans les forêts parce qu'en fait, quand dès donc ils font attention. Où est-ce que ouais. je suis avec ce soldat-là ouais, Je suis juste à tout petit peu de suite. Hein, que j'ai eu peur. Oh, mon checkpoint, t'as pété non. non, non, non. Non, le mien, non, ouais. Mais je l'ai pas vu sur la carte. Le mien, il est derrière. Est tu peux croiser, déjà tu l'as pris. <rire> il a un jour, il tente de se faire discret, mais il a fait bouger une grande feuille blanche. Aïe. Je rate. Je rate mes préchats, ils ont déjà pas eu 400 soldats, ils vont se faire poutrer. Hein. Ah, ça a l'air parti pour. On sent que j'ai dû tuer moi-même des soldats. Aïe, moi ouais, j'ai abusé un peu. Ah non, mon point est encore actif. Ah, mes gênes, ça va sûrement passer. Ah ouais Ah mince, j'ai donné un ordre à mon soldat. Je suis refusé. Aïe. Wow. Ah, il y a pas mal de tapis. Pu comme ça. Je vais pas tirer trop loin quand même. J'ai déjà fait 32 kilo snipe. Il y beaucoup coup. de monde dans le coin en bas, en, en, au fond à droite. Je peux pas abuser au fond à droite, attends, je vais me déplacer du coup. Putain, mais il y a un vieux tank qui se place devant moi. Surtout s'allonger. Ah ok. Je sais pas si je peux faire un truc. mais j'ai pas la okay. bah, Je pense qu'ils que... qu sont rentrés, hein, vu le nombre qu'ils sont dans le point. Ça rentre toujours le même coin. Ouais, ouais. Le gars qui compte en à gauche nos temps. Les a nettoyés au euh, front à droite. Ouais, ouais. Aye. Moi je tue les gens qui contournent le tank là pour essayer de le okay. péter. Enfin, nos tanks. Parce qu'ils font rien, ils font pas du tout gaffe les tanks, mais il y a une team entière qui est en train de leur rush dessus. Euh, si t'as mis des pings au cas où Bah, du coup, j'ai perdu mon unité, casse les couilles. En voulant mettre des pings, j'ai perdu mon temps. Ah, 26 kills ils ne pas. Ah ben, euh, Est-ce que je prends l'avion ou ouais, je vais faire un petit rush à l'avion Sur cette carte il est trop nul l'avion parce qu'il apparaît beaucoup trop loin. Il y a genre 3000 mètres entre le point et l'autre. Tu peux quand même rush et t'amuser un peu. mon point il est un tout petit peu plus proche que le tien il y a un autre gars qui a dû en mettre un qui était pas mal mon lien c'est celui qui est avant gauche en fait alors qu'elle est le plus à l'avant possible à gauche mm -hmm. on a plus de temps par contre nos deux tanks se sont fait péter il a pas d'avion ennemi si c'est un avion ennemi ça non c'est un avion ennemi ah trop tard Les trucs que tu as pour te péter les tanks en tant qu'ingénieur, tu peux les déplacer. En changeant de place, le soldat qui est à côté de toi, il peut, il peut déplacer le truc. Vous pouvez vous déplacer et bouger oh oh. pour te remettre face à un truc. Et tu ça bouge assez pas. bien et assez vite. Tu peux pas énormément avancé non plus, mais. Les canons anti-chars. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Du coup, ils, sont, ils deviennent mieux que ce que je croyais. Ah bah oui, On nettement. Plus coincé dès que. Quoi Oh non, c'est trop chiant ça. Je mets un explosif sur le véhicule, il prend rien. Oh, j'ai perdu tous mes soldats à cause d'une roquette d'Avim. Ah, ben voilà. Et ça a fait bim bam. Allez, moi je recharge mon autre petit tank. En fait, ça dépend des tanks. Il y a des tanks mieux vous taper dans leur roue et des tanks mieux vous taper sur le dessus. Waouh! Mmh. Mmh. Wow. Oh. Si, moi j'ai envie, croire... envie de croire que euh, si tu mets quelque chose sur le tank, sur le non. dos du tank, sur l'arrière du, du tank, ouais. c'est toujours le meilleur spot bah, c'est très inaccessible mais peut-être l'arrière mais euh, le haut pas toujours le haut non le haut pas toujours mais le haut en arrière juste le au dessus du moteur c'est vraiment un spot euh, nickel ouais ouais faut juste que à mettre dedans quoi <rire> il y a un gars chez nous il se met une petite ligne droite sur la porte Et il se fait plaisir dès qu'il se passe les amis. On va sniper ce qui passait avant. Je suis reparti avec une sniper là. Bonjour. Bonjour. Il nous reste euh, 100 soldats. Avant la oh, fin de la partie non, il leur reste sans sol. Il la forêt là-bas. Il là est tapis c'est là C'est trop facile le spawn kill. Hein. Voilà, surtout ils sont pas très bons donc euh... ils ont aucun point de ralliement qui vient bien ouais, placé. Ouah, ils sont plein arrivés là par contre. une boucherie. Il ouais, y a un ensemble qui se fait plaisir chez nous. En fait, ouais, ils foncent tous tout droit comme des malades. Il y a un... Tank juste devant. Ah merde, tu Un en plein milieu, ah, parfait, donc ah, pour ceux qui a une batteuse là, c'est un bonheur, ils sont tous en face. En fait c'est pour ça que les avions chez nous ils se font plaisir Le deuxième c'est un navigateur, il arrête pas de lancer des bombes au mauvais endroit en fait il tue des gens à chaque fois Il y a aussi un gars chez nous qui est vraiment collé à mon point de ralliement donc tout au fond Avec une batteuse qui se pose Et il arrête pas de tuer les ennemis comme ça Il garde une des deux portes C'est ça Moi, ouais, je suis à gauche, ouais, ouais je suis à gauche en plus on est deux à garder la porte la même oui. l'autre porte par contre elle est un peu plus ouais, mais là, il passer. ah si il y a un gars allongé Ah il y avait avant que je fasse un pardon. oh mais erreur tu m'en laisses même pas ah il y en a un, tu l'as laissé passer lui Ah. Il y en a plein qui arrivent. Ah j'ai battu tous mes soldats par contre. Ah y'a un char c'est peut être ça. Moi je sais pas, en vrai maintenant je me suis habitué à n'avoir rien à faire. C'est ah, hyper galère d'accéder au point quand t'es en défense tu perds tes soldats, tu t'en fous. Ah y'a des gars 11 secondes 0 soldats, ça sent la fin pour eux. Ah, ouais, ça sent assez fort. Oh, ça fait longtemps que ça sent la fin pour eux. Hein. Bah, voilà. Hein. GG, c'est très court aussi. On les laminait. Hein? les deux avions chez nous qui arrivent à pas 17 minutes quand même. Regarde tous les trucs que j'ai broyeur, maître des explosifs, multi-rôle. Meilleur canonnier assez, meilleur sniper j'imagine, et meilleur soldat d'assaut. Oh. J'ai pas eu meilleur ingénieur, un peu décevant. J'ai un soldat que trois trucs. J'en ai eu un guerrier polyvalent. Ouais, en même temps j'étais premier. Donc... T'as fait quoi T'as fait premier dans l'équipe, meilleur escadron d'infanterie, soldat d'assaut, sniper, canonnier. J'ai tout fait. Destructeur de chars, maître des explosifs. Oh là là. Professionnalisme. Alors, euh, comment je t'invite AXO, Beno Si tu es encore avec nous... Je suis encore avec vous. Ok. Par contre c'est fou comme il développe plus mes soldats. Par contre il faut que je me rachète un soldat de lance explosif que j'en ai pas. Euh, Est-ce que est... tu as le même pseudo sur euh, Discord et sur complètement le jeu Je le même. Super. Parce que là, j'ai mes deux super soldats fantassins, mais. Je, Je sais plus jamais. Je t'ai invité. Euh, mais si c'est toi qui fais la squad rare, euh, il faut que ce soit toi qui l'invite. Euh. Ouais. ce que tu peux pas l'inviter, toi, c'est ça Euh. Je crois pas. J'ai pas de bouton pour ajouter des gens dans les squads. Je vais ajouter un ami aussi alors. Normalement je t'ai invité. Je t'ai ajouté en mmh. ami déjà. J'ai reçu. Ouais, ok, c'est bon. Invité dans la bataille. C'est bon. Mmh. Donc, du coup, j'ai pas d'autres soldats qui sont vraiment bons après. C'est un peu le souci. Me voilà. Bon, c'est parti. Ah si, peut-être, lui, quand même, dans 24. ah oh non, c'est un 12, il est mauvais. J'ai rien juste encore pire. Après, il faut que je reprenne euh, des snipers. Moi, je les joue pas tant que ça. En vrai, ils sont bons, hein. mais j'en joue un qui est très bon, et c'est tout. Moi, ah, c'est Lance lui... Flamme, après c'est Le Génie, Opérateur Radio et un Puma. Ok, okay ouais. Je... Moi, poste... c'est la même chose, jusqu'à la poste Opérateur Radio, j'ai une squad de Rush. Ouais pareil, j'ai comme erreur alors. non j'ai pas génie j'ai sniper aussi. Mais j'ai un bonhomme de génie dans chaque squad alors je considère que ça suffit. Ouais moi je trouve que c'est bon. Je trouve ça bien mais je trouve ça tellement bien les trucs anti-tank et anti-avion. Les trucs anti-avions ça peut faire tellement de scores dans une partie. Ouais. Tu peux ah, rajouter c est, c est. 1000 ou 2000 de scores juste avec les trucs anti avions. Donc en vrai, euh, je trouve ça intéressant On est en attaque C'est vrai qu'il faut toujours les soldats du G. C'est pas ça bon, un un bien avion, la squad soldats du G. Tu un prends arrière. un avion, tu fais des trucs anti-aériens, tu les pètes Ouais, s'ils sont vraiment bons, ils les pètent très souvent Mais généralement, ils sont assez mauvais, les avions Ils vont pas péter les trucs anti-aériens Et du coup, dès qu'il y en a un qui pop, tu les pètes Je déploie mes lance-flammes. Ouais, moi je pars en squad d'attaque. J'ai pris lance-flamme aussi. Non, un tank avec moi en plus. Ah, bah. Bon. Pratique. Je vais lancer du gaz, moi. il est sur eux, ça commence à faire des dégâts. Oh je me suis fait shooter par le coup Ah je me suis fait... Oh, ils ont pété. Il y a avec les... les est mort je crois J'ai quand même essayé... J'ai contourné un peu le champ C'est des charliers ou des chars ennemis Charliers J'en J'envoie un copain... encore du gaz vas-y s'ils sont encore pleins à passer par là comme oh, ils sont pleins de côté du mur en fait ah ouais mais juste que moi je peux pas passer par la fenêtre ah, j'ai fait poutrer la maison j'ai un truc explosif si jamais faut putain Ouais j'en ai sur toutes mes unités moi j'ai je... pas il y a des monde devant toi erreur moi ouais, j'ai ça je peux pas le péter un char non non non mais le véhicule le gars devant moi je peux pas le péter il est trop devant il était caché derrière un truc. Il est mort. Il, est encore là. Il y en a un juste là. Il y a du monde dans la maison aussi. Ok je suis rentré. On a tout le point. Ils ont pu Il pas un seul gars le point. Ok. J'ai un peu de nettoyer ouais, côté gauche. Vrai. Tenez. De toute façon on a du tout le tout point on va pouvoir aller à la suite après il y a un sniper bien caché. Ouais il y a un tapis là bas ah, en face Ah ouais ok ouais bah il m'a suivi aussi euh, Je pars en avion faire un une rafale de roquettes ouais, Moi, je prends mon char Donc, là, tu peux mettre un point à le où t'es Un point d'aliment Un point, ah non c'est bon, cas, okay, ouais. Non, non, un point, point J'ai fait 5 kills dans le point C'est toi qui a tiré Ouais, c'est les roquettes ah Pas mal C'est les roquettes qui touchent. Ah 1 Ah mon monstre 5 kills Je vais recharger Le je point était vide quand, point, quand je suis mort Ouais j'en ai tué 10 avant enfin, 5 avant le point je crois. Ah, ça devait être une qui Du coup je vais continuer un peu en avion vu que ça a été efficace On a pété mon champ Ah ouais déjà Il okay, ouais. y a pas d'avion ennemi. Donc... voilà En tout cas, pour l'instant, j'en vois pas. On a un petit Panzer 3. Ah, si, il y a un avion ennemi. Il y a un avion ennemi. Est Ce qui est pas tu peux l'enfer. Ouais. Et... Peut-être plus d'avion ennemi, mais je suis pas sûr. Je sais pas, je vais là Je le suis en fait, et je l'ai déjà fait, je l'ai déjà pété quelque chose. Il a plus d'avion, il aurait été vraiment C'est définitif. Je l'ai passé, il a mis deux roquettes, il est mort. Bon, rendre mes roquettes, mais elles ont touché personne, donc je sais pas s'il y a des gars sur le point ou pas. Euh, pas ennemi. Ok, ouais, c'est pour ça que je touche pas. S ils sont même probablement un peu loin. Les ennemis. Bah, je fonce récupérer des balles et euh, je verrai bien ce que je peux faire. Ils sont sur le côté gauche. charger des balles Si vous voyez des ennemis je veux bien parce que du coup là je sais plus du tout où on est enfin, je mais là juste est le tir, pont, mais on je tire mais je vois plus trop les ennemis A ta place je tirais un peu avant le coin Je me suis crash, moi bon, j'ai fait euh, Ouais, qu'il... Ouh je me suis pris un obus. Il y a un avion ennemi je crois Ouais qui vient de garder là Je vois Ah oh, oui il a pété voilà C'était un rush d'avion ennemi Ah merde je sais pas Ah non c'est un truc troupé... Ah non c'est pas un truc à dire Bon bah, j'ai failli mourir mais plutôt bien. bien Ah oui au sol c'est le chaos il y a un avion allié Le Charles est pété Je lance une charge 3 il ça va ici. J'avance avec ma squad ici moi Je prends mon unité là si on la frappe elle touche je crois qu'elle a touché à l'intérieur. Euh, j'ai tué plein de gars avec la frappe, plein, plein, plein. Si tu es, y'a plus, il y a plus place. Il y a un char. Ouais. Je vais lancer les flammes dessus pour à peu près. Euh... Ça ou ça Ah oui là. J'ai un assist. Bon. j'ai un assist. C'est bien le toute façon on va voler le point et prendre se barre. Je vais essayer d'être mettre un point de dès que je peux. Vas-y, les gars qui passent. Pour l'instant, je suis sur le point, mais je vais attendre qu'on capte comme ça. Je peux me sortir après. J'ai le génie. Ah, ouf! J'ai plus beaucoup de soldats, je pourrais pas mettre de points. C'était plaît A a là, ils sont pleins, là. Il y a Oula, ils sont là. du monde devant Ouais, ouais t'inquiète, j'ai vu, j'ai vu. Bah, il est même trop proche. La euh, vision, il est déjà pris. Je pars en lance-flammes. Ah si quelqu'un peut mettre un point, se fait cool. Que... Ah, je suis mort euh, aussi. Moi, mon génie, il est mort. Parce que le point en avec fait, que j'explose il est hyper loin. Quoi. Est sûr, est ah, ah bah, nouveau fait, point. Okay. Ouais, c'est bon, je vais prendre ma squad euh, normale. Ma squad d'attaque. Moi je fonce avec la squad d'attaque, y a un gars qui s'est fait pomber devant moi J'ai pas vu par où En face Il est au niveau du badge, je l'ai buté, il devait avoir une mission. Il y a tous ses petits copains à côté, j'imagine Je l'instant, je ne vois pas Y'a un mort Là je vais rush sur le point, moi je vais... Y'a encore du sur... monde de l'autre côté place. du mur hein. Touché, tu peux placer un point là, erreur ou pas non, Je sais pas du tout, pour placer un point là. Ok, ok Je place si je peux Personne sur le point, personne. Ah. Bah oui, il était 4. Au cas où j'ai mis un point de ralliement. Bonne idée quand même. J'ai raté le tank. raté va rater la il est quand même pas mort. Oh, il a pété C'est demandé une frappe d'artillerie. Okay. Ouais. Je sens qu'on va les poutrer hein. les canades dans le tas ils sont pleins à courir vers nous en fait Ah j'ai pris un redshot d'artillerie était inefficace Ouais généralement c'est pas très efficace Surtout sur les points avec un mur comme ça il n'y pas du de mission euh, moi je rush, je pars à fond sur le point Ouais moi aussi, je veux Et je vais essayer de cap direct C'est l'église faut que ça a été la merde mais... il y a des ennemis sur le point, je sais pas tout à fait où, mais il y a des ennemis je sais pas regarde le côté droit mmh. il y a plus c'est bon carabine comme ça c'est un petit truc que je fais, c'est vachement ok en oh vrai ouais, c'est pas mal, là, ce moment là, je suis d'accord voilà j'en vois pas d'ennemis donc je suis On a pas pour l'instant derrière. Bah, je sens qu'on va les poutrer. On hein. va ouais, juste falloir les salaires partir plus Attends on est arrivé on a déglingué la seule escouade qu'il y avait ici. Ouais bah ouais. Déjà il y avait un galage mais ça pas à ça. Hein. Je à arriver avec qu'il y personne. Bon bah GG hein. Bien joué! C'était très très rapide. En effet! Comme ça je préfère l'attaque! que Ça peut arriver ça alors qu'en défense c'est de toute façon. C'est dur en défense mais bon t'as déjà quelques fortifications. Ouais en défense ça reste tout ça. Ça dépend de quelle carte en fait. Il y en a des qui sont plus ou moins durs. Mais du coup j'ai aucun perso qui a level up. <rire>